Et salut à tous, c'est Spirit. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur... Euh... Non, c'est pas IPQ C'est... Euh... The Hive... HiveMC, voilà. IveMC. Donc euh, L'IP sera aussi dans la description. Euh, et donc aujourd'hui, on va faire un petit jeu. C'est Cache-Cache, en fait. Donc je suis en 1.9. C'est Cache-Cache. Euh, ça s'appelle Hide Sans doute qu'il y a des gens qui ont dû faire des vidéos dessus mais bon, c'est pas grave moi j'avais envie de vous montrer ce mini-jeu parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu euh... oui. voilà, Alors, on va choisir le bloc c'est quoi la map Lotus Lotus, Lotus, euh, une bibliothèque, c'est très bien. Voilà. Oh. Merci des de collision. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je suis foiré un peu. Euh... On va se cacher. Euh... Il y avait le mec juste à côté, c'est pas grave. D'accord. Mettre là. On va se mettre là, regardez. Je suis un bloc. Moi, moi, en fait, on voit pas mon corps. On voit que le bloc. Et donc, bah il faut pas qu'il y ait de seeker qui viennent. Les seekers sont des super en c'est des armures en fer. Il faut pas qu'il y en ait qui viennent. Tout va bien chez les bon, branchés Xbox. Ok. Bon, maintenant en fait, euh, il faut plus que attendre un petit peu. Enfin, il faut se planquer quoi. Et il euh, y a des battements de cœur quand les gens euh, s'approchent euh, trop près de nous, comme on a entendu tout à l'heure quand il euh, y avait le mec là-bas. Euh, là, il bon, là, y en a deux. C'est pas la peine que je me sneak. Même si, voilà, c'est pas la peine que je me sneak parce que de toute façon. Vu qu'ils ne voient pas, ils ne vont pas avoir mon pseudo. Euh, qui est le premier qui a été muté Bookshelf. Ça promet. Alors <rire> oh là, actuellement, je ne vois plus les pseudos. Donc, ils doivent être tout, tout au bout de la map, par là-bas. Non. Ah cool, je n'ai pas remarqué. Il une petite épée. J'ai entendu un Batman cœur. Ah oh oui d'accord Ça me bat un petit peu. Je sais pas si vous l'entendrez aussi dans la vidéo d'ailleurs. What Tout va bien. J'étais pas un bloc. Cible là. Et Donc là en fait il faut qu'il tape le bloc et après voilà. Oh, on est à un point Attendez, on va faire juste quelque chose. Video setting, non c'est pas la skin customization. Dans ces settings, pas hotbar. barre. Voilà c'est mieux. Option l'option, vidéo c'était une... quest c'est de chien les en gaucher, tiens C'est bizarre, mais... Yulo, Regardez On voit pas trop, mais regardez Mais, oh, le bloc me suit pas C'est pas sympa, sinon... Nice il y a un homme, pas loin. voilà, c'est bon, on est là. Je joue en gaucher parce que j'apprends. Non, sérieusement, parce que bon, moi je suis gaucher et mais non, perso, je, je me suis habitué au droitier, mais j'ai juste envie d'essayer de gaucher. Voilà. Euh, il reste encore que... 50 secondes et il n'y a personne qui est trop vers moi en fait hein. Il n'y euh... a pas beaucoup de seekers, euh, de hiders. Il euh, y en a presque autant que les seekers pourtant. Je me suis pas encore fait choper. C'est pas mal. Je suis content. Je suis content pour Euh, bon en attendant. Voilà, on perd tout ça. Hop, attendez, j'en ai juste temps. Voilà. Tout va bien, je sais quelque chose. Ok, il euh, y a encore un mec là, qui s'appelle TNT Anti. Je m'en fous. Voilà, je peux sortir, parce que j'ai gagné regardez mon bloc, euh... moi je suis sortie, voilà. Bon, euh, alors soit après, euh, là je vais faire une game beaucoup plus fun, c'est-à-dire euh, je vais me mettre dans un endroit beaucoup moins caché, beaucoup moins euh, discret, et puis hop, et puis je vais euh, essayer de me faire poursuivre par le euh, truc. C'est beaucoup beaucoup plus fun, mais bon. D'ailleurs, on peut voter, hein. Euh, Chez Alors, on va voter... Je sais pas ce que c'est ça. Slash vote 3. Vote 3, je Merci. Bon, en gros, là, c'est... Euh, un genre de petit parcours. Tu suis Pique button bouton, clique sur compass. Cruise. bah je ne connais pas, on va prendre la peau de fleur Parce que la peau de fleur c'est difficile à taper Et donc c'est plus simple pour emmerder les gens Hop Ah oh, mais... Ah, mince. ah oui d'accord, je connais pas la map Clairement je connais pas la map Je sais même pas ce que c'est veut dire, D'accord euh, vous savez quoi, attendez, on va se mettre là 30 secondes Là, attendez, je vais aller sur Google Je sais pas si ça prendre Google dans le record c'est pas grave Sécure ces garçons là bonne chance mm -hmm. est ce que ça me prend de google oh y a une table de grave qui arrive hein. mm -hmm. est ce que ça me prend de google lance toi Ouf, c'est bon ça me va me prendre google je crois que je connais tom cruise mais bon Sortez de ça euh, pas plus la connexion merci fouille voilà alors hop. dans google trad si google veut bien ça aussi mais voilà Cruise, cruise, cruise. Mmh, On M'a donné l'épée. Bon, c'est pas grave. Au pire, j'irai chercher un off. Je vous dirai ça. Là, je fais une petite ellipse pour aller appliquer. Puis, je vous dis ça. Bon Bref, voilà. Euh, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que tu fais, toi Moche. Ok. C'est bon, je suis heureux. Je suis heureux. je suis. Heureux. Euh, oh là là. Attendez, on va aller voir ce qu'ils font. Ah, mais ils sont que deux. Oh là là. Ils sont en train de se faire victime. Coucou. Ah, ouais. Et moi, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, je vais tout voir. Oh là là Oh Oh le mec Je sais pas si vous avez vu. Je vais vous remettrai avec le replay. Le mec il s'est fait rect. Les sikers se sont pas respectés. Bon, il y en a un qui n'a pas respecté les... le Seeker. Le sticker n'a pas respecté quelqu'un, mais. Les stickers ils sont ils sont pas. C'est trop drôle lui le... <rire> Tu vois le sticker il est en train de se faire taper par un pot de fleurs. Ah oui, d'accord. Il y a une feuille à côté d'une table de craft, tranquillement. Tout va bien. Ouais. Bon, et ben nous on est bien, hein Voilà. Attention, aucun cigare ne me regarde. Si, les cigare me regardent. Et bah, bonne journée, au revoir. Oh oh, oh, oh. Ah, là Et on court, on court, on court. Eh, on va se mettre là. Fais-nous voir. <rire> Allez le mec Ok, salut oh oh oh. C'est carrément le bordel sur ce map euh. Yo, yo, yo, yo, yo, wesh 30 secondes Et cours et cours le furet, le furet Et cours Okay, salut tout va bien peut de fleurs sur un escalier c'est totalement logique totalement totalement logique allez hey, salut regardez <rire> un peu de fleurs volant oh là là <rire> putain Oh la game sérieux! La game de. Oh la game de 2! Les mecs ils ont rien respecté quoi! Oh, ok nickel! Je euh... ouais c'est bien, slash je sais pas du tout ce que c'est en fait hein. Je suis en mode. Ouais! En fait. Hey, oh Qu'est-ce qu'il m'a fait là Le junkie qui Ce une pierre, je connais pas la map. Donc, Oh, un melon. je vais prendre un melon. Enfin, c'est une pastèque, mais... Voilà, ça s'appelle melon. Peut-être réussir à faire enfin le jump. C'est dommage. Mais oh! C'est pas possible! Tarde! Ah d'abord! En fait, si je connais un peu. Pas beaucoup. Un peu. Mm -hmm. Mais oh, Je suis à l'échelle! Oh merde. Alors, voilà, il y en a qui vont on est bien là. Il n'y a pas du tout un milliard de mecs qui se sont mis là. C'est pas vrai. Oh il y a les six coeurs là, ils ont le seum. Il oh, faudrait qu'on se mette sur la crue. Oh, ce serait trop drôle. Oh, ouais. <rire> ce serait le meilleur des trucs. Un petit peu suspect quand même. Hmm S'il y en a un qui s'approche de moi, je le déglingue. Ça Cul avec une passe sec pour protéger. Cul nu. Qui est plus en bois. De toute façon un mec faut le faire un peu en diams que bon déjà j'ai mon niveau pvp voilà mais ça peut toujours se tenter si on est 8 Parce que si on est 8 mais voilà euh... c'est drôle parce qu'il y a des mecs qui rentrent ils ne voient pas Attendez, je vais me mettre là Hop, hop, là, voilà, pastèque. Tout va bien. Je suis une pastèque. Là, je suis vraiment discret. Regardez, on peut voir en bas là, tranquille, tout va bien. Y'a personne. Personne ne nous respecte. Il y en a qui m'a vu, qui veut monter. C'est dommage. Il peut pas. Ah oui, on va troller des mecs aux échelles. Oh, c'est plus drôle. Pour l'instant, moi je reste là. Il y a personne aux échelles. Si jamais il y a un mec qui s'approche des échelles, je vais tomber. Non mais le mec quoi, je suis un melon, dans le milieu du stomac. Et il a défoncé une table de craft. Et il est tombé. Non mais euh, c'est, c'est une blague ou comment ça se passe les mecs, ils m'ont pas vu quoi. Non mais sérieux quoi Oh là là, aveugle. Aveugle, aveugle. Oh, il y a quoi par là Attendez, je vais y aller. Oh, oh la cachette parfaite. Oh merde Il m'aura pas vu tout va, bien, tout, va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je ne vais pas mourir maintenant oh. 10 secondes, il va avoir le sum total. Le sum total. Bon allez, je m'arrête. Yo <rire> Il y a le sum total. encore une gamme de gagner bon voilà je vois du tout combien de temps à le voir tout de suite pas du tout ah oui si je sais ce que je vais faire j'avais dit qu'après la partie là voilà je fais une petite ellipse quoique en même temps je peux faire en vidéo dirait juste un truc c'est que D'accord d'accord. Oui, c'est bien. Je sais pas si peut voir Google, si il peut voir Google. Je crois pas en hein. tout fait. Bref, l'enregistrement euh... tu fais de zizi. Je Ah voilà Google. Google Traduction Traduction Ah Merci On est bien... Voilà, on est dans ma grotte oui. Non, peut-être pas non plus, ça devient chelou euh, je pense qu'après on sera pas mal en vidéo je vais couper la vidéo là ce sera hein? alors c'est cool là. alors entrée du texte en français s'il vous plaît non c'est en anglais la traduction en français ouais, d'accord c'est cruise Attends, cruise je crois c'est comme ça traduction croisière ah d'accord attention troisième Comme. What J'écris like, c'est écrit comme. Merci Google. Comme. l'impression c'est sous-titre de YouTube. Oui, une à voix, c'est toi, merci. Bon, bref, ça. Eh ben, c'est pas grave, je vais vous le dire euh, par moi-même. Ok, d'accord Je vais vous le dire par moi-même. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et d'ici là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dimanche sur euh, Master Modé. Et on se retrouve euh, pour euh, faire du zizi. Enfin, voilà. enfin on va continuer à la maison. J'ai un petit peu avancé en solo, j'ai terminé. Enfin, voilà. Je vous en dis pas plus. On fera ça dans l'épisode de dimanche donc salut à tous c'était Spirit. oui merci google